Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière session de Biblio sur l'amylose cardiaque de l'année 2022. Et ma première en ce qui me concerne, donc je suis docteur Elsa Poulot, je suis anapate à l'hôpital Henri-Mondor. Nous allons co-modérer cette session avec Magali Colomba qui est anapate à Toulouse et avec Karim Waibi qui est cardiologue à Cochin si je abuse. Euh, voilà, euh, nous allons traiter essentiellement de deux articles qui parlent de, du diagnostic histologique de l'amylose et je vais laisser la parole du coup au docteur Pauline Fournier qui est cardiologue à Toulouse. Bonjour, alors je partage mon écran. Euh, top. Euh, voilà, donc merci beaucoup de m'avoir invité à cette bibliose. Euh, donc je, peux fournir, je suis cardiologue à Toulouse et je fais de science cardiaque et de l'amylose. Euh, je vais vous présenter un article d'une équipe japonaise qui parle de la sensibilité des biopsies extracardiaques dans les amyloses donc cardiaques à transtyrétine, à la fois mutées et sauvages. Donc, leur objectif a été d'évaluer la sensibilité de ces biopsies extracardiaques chez des patients donc, qui sont porteurs d'amylose euh, ATTR avec une forme cardiaque, hein, avec des scintigraphies positives. Euh, alors, pourquoi Parce qu'il y a de nombreux cas où il y a une nécessité de preuves histologiques avant de traiter, donc j'ai remis à côté l'algorithme diagnostique qu'on utilise nous en Europe notamment, et donc vous connaissez les cas où on a besoin d'une preuve histologique, que ce soit sur les grades 1 des scintigraphie ou dès qu'il y a une monoclonalité associée, ce qui est quand même extrêmement fréquent. Alors au Japon, petite caractéristique, c'est qu'ils ont droit de prescrire 10 qu'avec une preuve histologique, d'où leur intérêt supplémentaire. La discussion s'articule également sur le fait que les biopsies myocardiques sont potentiellement complexes à réaliser et pas toujours accessibles, notamment dans certains centres. et donc Cela entraîne un retard diagnostique et thérapeutique, d'où l'intérêt d'essayer d'avoir des biopsies extracardiaques qui soient fiables pour plus de diagnostics et une meilleure prise en charge des patients. Donc La méthode entre 2002 et 2000 21, ils ont recruté donc 231 patients qui avaient des scintigraphies positives. Dans ces 231 patients, il y en a 30 qui ont refusé d'avoir une biopsie, 23 qui n'ont pas été génotypés et 3 qui étaient en définitive des AL, donc qui restaient, donc ont été exclus. Et ils ont donc travaillé sur 175 patients qui associaient une scintigraphie positive, donc ces scint scintigraphies euh, au PIP. Positif, c'était un grade 2 à 3 euh, de Perugini, et des patients donc, qui ont bénéficié au moins d'une biopsie, que ce soit une biopsie, myocardique, une biopsie du tractus euh, gastrointestinal ou une biopsie du tissu sous-cutané donc parmi euh, ces patients il y avait 134 euh, amyloses euh, sauvages et 41 mutées. Alors les biopsies donc bon la biopsie myocardique ben, en fait comme, euh, comme, comme vous le connaissez tous donc il y a 18 patients qui ont eu une biopsie myocardique euh, la biopsie du euh, tractus gastro-intestinal, donc là, c'est des biopsies, c'est fait par des gastro-entérologues, donc avec euh, une biopsie de l'estomac ou du, du duodénum, si possible, assez en profondeur, et il prélevait au moins euh, deux euh, prélèvements. Et la biopsie du tissu sous-cutané, qui était faite par un dermatologue, avec une technique là, avec un, un punch. Un punch où on prenait de l'épiderme, du derme et également du tissu donc graisseux euh, sous-cutané. Donc on voit qu'il y a des patients qui ont eu biopsie myocardique et biopsie digestive, des patients qui ont eu biopsie sous-cut et digestive et des patients également qui ont eu les trois. Grâce à ça, ils ont pu donc, évaluer un petit peu la sensibilité des différents, euh, des différents prélèvements. Donc, euh, La sensibilité de la biopsie myocardique ben, elle est excellente, euh, puisqu'en moyenne, ils sont à 99 de sensibilité, en diagnostic anapate, avec 100 pour les mutés et 99 pour euh, les sauvages. Euh, la biopsie du tissu sous-cutané est quand même nettement moins bonne, avec 38 donc, en moyenne, euh, 25 pour les sauvages et euh, 73 pour les mutés. Alors, chez les mutés, chez qui souvent il y avait plusieurs prélèvements d'ailleurs de, de tissus cutanés, et la biopsie donc, du tractus digestif, elle est un peu mieux, avec 61% en globalité, et euh, 57% donc toujours chez les sauvages, et 74% chez les mutés. Donc ça, il faut le remettre en, en avec nous ce qu'on fait fréquemment qui est la biopsie de la graisse en fait et qui a une très faite rentabilité dans euh, l'amylose à transthyrétine sauvage puisqu'on a à peu près 15% de sensibilité. Donc ce qui était intéressant c'était de voir en fait quand ils cumulaient les deux, quand ils associaient euh, les biopsies donc extra cardiaques hein, l'association de la biopsie de la biopsie donc du tractus digestif et du tissu cutané permettait d'avoir une sensibilité de 66% dans les amyloses sauvages, et l'association euh, tractus digestif et tissus cutanés permettait d'avoir 94% dans les amyloses mutées, ce qui faisait en globalité dans les amyloses une sensibilité de ces deux prélèvements à 73%. Alors, est-ce qu'il y a des marqueurs réellement prédictifs euh, de cette euh, positivité euh, au diagnostic anapath, ben non, si ce n'est qu'ils euh, on ont pu mettre en évidence que la sensibilité était meilleure dans les ATTR mutés que dans les sauvages, mais sinon pas d'autres facteurs prédictifs euh, avant euh, analyse. Alors les limites, quand même, il y en a quelques-unes, c'est une étude ben, qui est monocentrique dans un centre japonais, il y a une limite sur leur résultat, c'est qu'en fait il y a 23 patients qu'ils ont exclu au départ car non génotypés. Mais ces patients, si on regarde, ils ont quand même eu une anapate et donc avec des diagnostics de biopsies extracardiaques. Et chez ces patients, il y en avait quand même 19 sur 23 où ces biopsies n'ont pas pu donner de résultats. Donc, si on rajoutait ça au pool général, probablement que les chiffres de sensibilité que je vous ai présentés au-dessus seraient nettement moins bons. Une des autres limites, c'est que la génétique euh, donc, était forcément bah, connue pour les TTR mutés, et que du coup, parce qu'ils les connaissaient avant, et donc du coup le nombre de sites de biopsie était un peu plus important, notamment pour euh, le tractus cutané, où les autres patients avaient tendance à faire un prélèvement, et chez les mutés, ils avait plutôt deux, voire trois, ce qui augmente également la sensibilité. Donc, L'autre différence, c'est qu'ils cherchent vraiment à avoir donc, des preuves histologiques chez eux pour pouvoir prescrire le 10, et que ben, moi, j'ai trouvé que par rapport à notre pratique à nous, en tout cas, il n'y avait pas de comparaison finalement face aux biopsies qu'on fait, nous, en pratique courante, qui sont ben, la BGSA et la graisse sous-cutanée. Donc, il propose un algorithme final qui est euh, ben, une scintigraphie, euh, euh, bon, nous on fait plutôt diphosphonate, mais une scintigraphie euh, qui, qui fixe, hein, qui est positive. À ce moment-là, on évalue et hein, on recherche une gamma euh, monoclonale. Euh, si c'est négatif, ben, c'est probablement effectivement une ATTR. Euh, enfin une ATTR, si c'est positif à ce moment-là, il faut discuter d'une biopsie. Et c'est là où effectivement la biopsie cardiaque directement peut être compliquée, notamment pour des centres inexpérimentés, des centres où il n'y a pas forcément d'accès à un KT. Et du coup, c'est vrai que c'est tout l'intérêt d'avoir des biopsies extracardiaques. Donc, eux proposent l'association tissus cutané et tractus digestif Et ensuite, bon, bah, après la suite, vous la connaissez. Euh, voilà, globalement, c'est la présentation. J'attends vos questions et moi, j'aurais peut-être un petit commentaire en plus euh, après. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Euh, je regarde sur le fil de la discussion. Je ne vois pas de, de questions. Euh, donc, vous avez très bien précisé le fait qu'il s'agit d'une étude japonaise monocentrique qui reflète des pratiques assez spécifiques et des protocoles de prise en charge spécifiques. Et vous avez en partie, en parallèle, ces résultats-là avec nos, nos pratiques. Comment interprétez-vous ces résultats dans le contexte de prise en charge qui est celui qu'on peut proposer en France de quelle manière extrapoler, et puis comment interpréter les valeurs, le coût de, de, de sensibilité en tenant compte de ces aspects-là Alors, ben, les, euh, ces résultats, ils sont quand même, je trouve, très intéressants. Notamment, c'est vrai que ça donne l'idée que des centres ben, qui n'ont pas forcément accès à la biopsie peuvent permettre de, de poser un diagnostic, je pense, pour nous, chez tous ceux qui ont des gamopathies monoclonales, donc d'avancer dans le diagnostic qui n'ont pas accès à la biopsie myocardique, je veux dire. Par contre, c'est vrai que ce serait intéressant en fait, de faire un peu la même étude, mais avec euh, des BGSA et euh, peut-être le tissu sous-cutané. Le tissu sous-cutané, par contre, ça m'a assez intéressée, puisqu'on voit qu'il y a quand même une sensibilité qui est euh, vraiment meilleure que celle de la graisse sous cutée et de mes souvenirs d'externat en dermato, ben faire ce type de biopsie, ce n'est pas très compliqué. Donc, moi, je me suis fait commander là, un petit kit de punch dermato pour essayer de faire ça et voir avec Magali Colomba si on peut mettre ça en place. Donc, je pense que c'est intéressant parce que ça peut amener à modifier notre pratique. Après, eux, donc, le biopsie tractus digestif, ça nécessite un gastro-entérologue une fibro, voire un anesthésiste, voire du coup un relais euh, d'anticoagulants chez des patients souvent anticoagulés. Donc en termes de délai, ben, je ne sais pas dans, comment c'est dans tous les centres, moi ça me paraît compliqué, je ne suis pas sûre que ça va aller plus vite en termes de, de prise en charge thérapeutique, en tout cas pour le patient. Et pareil, euh, eux, ils font donc, leur biopsie par des dermatos et vu la pénurie de dermatologues en France, un petit peu la même, le même questionnement pour moi qui est je ne pense pas qu'on est dans la même dynamique et pour, pour initier le traitement. Donc, il y a des choses à en tirer, mais euh, je ne sais pas si on peut vraiment transposer ça chez nous. Est-ce que quelqu'un a une autre question concernant cet article et ses résultats Un commentaire, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de la biopsie cutanée à mondeur pour le thémicycle d'amylostéterre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il précise bien dans l'article qu'a priori, les dépôts sont assez profonds et donc, au moment du prélèvement, il faut bien être vigilant à ne pas faire un ponche trop superficiel. Et je pense que c'est peut-être ça qui limite aussi parfois la, les capacités diagnostiques euh, potentiellement. Donc, si jamais, euh, Pauline, vous vous mettez à faire des ponches, je pense qu'il faudra vraiment être vigilant. Alors après, mon expérience, moi, elle, elle est nulle à peu près pour la topographie des dépôts dans la milose Mais euh, je pense que c'est intéressant ce qu'il raconte. Je ne suis, suis pas allée voir l'article forcément auquel il faisait référence, mais euh, intéressant de savoir que c'est assez profond. Mm -hmm. Il y avait une question sur le, le, le centre qui a publié ses résultats. Est-ce que c'est l'équivalent d'un centre tertiaire avec des gros volumes Parce qu'on sait qu'en bon, termes d'expertise générale par rapport à la pathologie, euh, de cours d'apprentissage pour faire les prélèvements et puis pour ensuite les interpréter, ça influence grandement les, les, les valeurs de sensibilité. C'était un, un centre japonais tertiaire ou un centre moins Alors C'est un centre quand même qui a de la biopsie myocardique. Donc, ça doit être un centre, je ne sais pas exactement le, le niveau du centre, mais c'est un, un centre relativement important, en tout cas en termes de, de diagnostic invasif. Par contre, c'est 230 patients entre 2002 et 2021. Ça, je pense que ça fait pas beaucoup d'amylose. Voilà. Je pense que la biopsie, on en a, il suffit d'avoir un centre chirurgical ou par exemple des patients transplantés où, voilà, où les biopsies cardiaques sont faites. C'est le volume effectivement et reflète un peu plus le niveau d'expertise, je pense. Ouais. Est-ce que vous voyez, vous, par rapport à votre expérience à Mondor sur les, les, les données de sensibilité et puis par rapport à ce qui était connu, rapporté dans la littérature des résultats plutôt concordants ou est-ce que certains éléments de divergence alors, moi, je suis plutôt à Toulouse qu'à Mondor. Mais Thibault, sinon, on peut, peut répondre. La ouais, Alors, à Toulouse, nous, on s'était mis à faire beaucoup, en tout cas, de graisse sous-cutanée, où je pense pas dire de bêtises, dans la mylose à trans pour, pour tous les patients qui ont une gamme monoclonale, en sus des BGSA, on n'a pas eu de, de positivité sur la graisse sous-cutanée, donc un petit peu décevante. Mais après, encore une fois, on est essentiellement chez des patients, euh, on n'a pas tant que ça de nous de, de TR mutés. Des patients sur des wild-types où la rentabilité est très faible. Donc, de voilà en... Je vais donc... commenter le résultat de mon mais le résultat, c'est sur la BGSA, parce qu'on n'en fait plus de, de FAT, On a essayé il y a longtemps, mais en fait, ça ne marchait pas, donc on avait laissé couler. De... Elsa, tu me corriges, hein, mais on a 20 à de... 30% de positifs en wild type, 50% en héréditaire et 80% en AL. Ce qui veut quand même dire que, quand on... sachant qu'on a 20% de wild type qui ont une gamme apathie, euh, vous voyez, il n'y en a que 20-30% qui ont une BGSa positive. Donc, ça veut quand même un certain nombre qui ont une biopsie cardiaque euh, euh, quand on a wild-type, plus enfin, du moins amylose, plus gamopathie. Ouais, on est souvent confronté à des dépôts qui sont plus focaux. Hein. C'est vrai que ouais. bah, plus le prélèvement est grand, plus on a de chances d'en trouver. Mais ouais. parfois, bah, alors qu'on a des belles BGSa euh, ça ne marche pas toujours. Hein. Ça marche pas toujours. Hein. Les dépôts ne sont pas forcément dans les glandes salivaires mm. Écoutez, peut-être, je pense qu'il est temps de peut-être passer à la, à la deuxième présentation. Encore merci. Merci. Euh, donc, euh, cette fois-ci, c'est le docteur Jobet Duval qui va nous présenter encore un article sur la, la biopsie dans, dans la l'amylose avec un, un, un nouveau protocole de biopsie, si j'ai bien compris, qui consiste à prélever du matériel graisseux dans la loge d'implantation de, de device. Euh, docteur Jobé Duval euh, exerce aux hôpitaux civils de, de Lyon. Merci.